Je me demande si je suis au parc, je suis sûr que j'ai des bonbons à manger au parc. J'espère que mes bonbons auront de la glace et des bonbons si je peux les manger. Oh génial Voici un préfixe trouble mac nommé « mal ». Je pense que tu pourrais essayer de me harceler, hein Tu ferais mieux de ne pas. Alors, qu'est-ce que tu veux pour moi cette fois Ugh Ashley Perez. I can't understand why you're speaking in French. Could you speak in English for me, please? Non. Je suis désolé, mal. Mais je ne peux pas parler anglais parce que je parle toujours en français et je suis toujours une fille française. Maintenant, sortez d'ici et laissez-moi tranquille. Please speak English. I still cannot understand what you're saying in French. Désolé. Mais je ne peux toujours pas parler anglais parce que je suis toujours une fille française. Maintenant, s'il te plaît, laisse-moi tranquille et ne me dérange pas. Ugh, seriously. Can't you speak English at once? I can't understand. Now, please speak English right now. J'ai dit non. Je ne parle pas anglais à la fois. Aussi, allez-vous essayer de me forcer à parler anglais par vous? Tu ferais mieux de ne pas. Maintenant, s'il vous plaît, sortez de ma vue maintenant. I said speak English right now for once. I still cannot understand your language. Now, speak English right now, and that's final. Qu'est-ce que je viens de dire plutôt mal? J'ai déjà dit non. Premièrement, je ne parle toujours pas anglais. Deuxièmement, je parle toujours français parce que je suis toujours une fille française. Troisièmement, vous feriez mieux de ne pas me forcer à parler anglais tout de suite, sinon j'appellerai vos parents à fixe comme non anti à ce sujet. Et enfin, que diriez-vous de vous taire et de me laisser tranquille pour une fois Et, je, ne, parlerai, pas, anglais, et, c'est, capital, final, maintenant, sortez, de, ma, vue, fermez, le, diable, et, laissez, moi, seul, d'accord, maintenant. Oh really That's it. I'm going to speak in German to force you to speak English and see how you like it or not. Mal, tu ferais mieux de ne pas me parler allemand Sprich Englisch, sprich Englisch, sprich Englisch, sprich Englisch, sprich Englisch, sprich Englisch, sprich Englisch, sprich Englisch, sprich Englisch, sprich Englisch rechts, rechts, rechts, rechts, rechts, rechts, rechts, rechts, rechts, rechts, verdammte, verdammte, verdammte, verdammte, verdammte, verdammte, verdammte, verdammte, verdammte, verdammte, droit, droit, droit, sofort, sofort, sofort, sofort, sofort, sofort, sofort droit, droit, droit, droit, droit, droit, droit, Warning, this video contains loud. Non-headphone users, turn down your volume to less than 15%. Headphone users, take off your headphones. Why? Because the next scene is really loud. You have been warned a large time. Starting in 5, 4, 3, 2, 1, 0. <coughs> Qu'est-ce qui dans l'horreur absolue de l'horreur au lieu dire votre putain de problème en ce moment Comment oser vous me parler, parler en le manière possible en me forçant à parler anglais Vous savez, forcer le même anglophone à parler anglais ne fonctionnera pas du tout. Vous savez quoi, putain de merde C'est tout. J'appelle les parents à fixe, à lui amourantie à propos de cette situation flippante. Rentre chez toi et sauve ma putain de vie tout de suite, vous stupide traître d'horreur. Uh-oh. I have to get out of here and Nan and Auntie are going to kill me. Oh. My. God. No. how freaking dare you speak German to Asian parents be by forcing Nan to speak English and say the language to her. You forcing english people is not going to cut it that's very disrespectful and seriously offensive to regional people. For this Result, we have the courtesy to ground you until your memfun releases the full version of your from all time. Now get in the room right now and don't ever escape to your room until we say so. <laughs>